Bonsoir, bonsoir leader, bonsoir leader D. bonsoir. Bonsoir, merci d'être là ce soir, merci. On va commencer dans quelques minutes, hein. on commence dans quelques minutes, juste le temps pour, euh, juste le temps pour nous de, de recevoir, d'accueillir encore quelques-uns <rire> quelques de nos retardataires. Et on commence. Leader j'espère que vous allez bien. J'espère que vous allez bien. Euh, Dites-moi, écrivez-moi dans le chat, vous, c'est de quel pays C'est depuis quel pays que vous vous êtes connecté Vous êtes connecté depuis quel pays, leader Kaodé Écrivez dans le chat, s'il vous plaît. J'ai bloqué le, les appels pour que le vide. J'ai fermé le micro pour qu'on n'ait pas de perturbation. Parce qu'il y a des gens qui entrent dans la conférence, ils sont dans les bruits et ça perturbe beaucoup. Ah, du Bénin, du Bénin, fantastique, fantastique, leader. <rire> Cotonou, j'étais au Bénin il y a de cela encore. Euh, j'étais au Bénin, ça fait, ça fait, je pense, bientôt un an. Euh, bientôt un an, je pense bien, si je ne me trompe pas. J'étais au Bénin en début, en début de l'année dernière. Euh, J'ai passé un très bon moment au Bénin. J'étais vraiment les Béninois. En vérité, leader Kayodé, euh, moi je suis, je, je, je, je ici au Cameroun, on a beaucoup... Euh, on a certaines idées par rapport au, au Bénin, au Béninois. On se dit, euh, voilà, voilà, on se dit, euh, les Béninois avaient le vaudou, son créés. Par exemple, ici, chez nous au Cameroun, quand on veut effrayer quelqu'un, on lui dit, fais attention, c'est un Béninois, fais attention, parce qu'en fait, au Cameroun, beaucoup plus, on parle du Bénin en termes de vaudou. Mais quand je suis arrivé au Bénin, mais je me suis rendu compte que c'est différent, ça n'a rien à voir. Les Béninois, c'est des gens, c'est des gens, c'est des gens excellents. J'ai passé un très bon moment là-bas avec les Béninois. J'étais à Cavali, c'est à, à Cavali que je logeais. J'ai même voulu arriver à Parakou, mais j'ai eu un problème de, de temps puisque pour, pour que j'aille à Parakou, il fallait que j'aie au moins ce, euh, deux jours. Mais malheureusement, lorsque ben, les leaders sur place m'ont programmé pour aller à Parakou, je n'avais plus suffisamment de temps pour pouvoir pour pouvoir faire ce voyage. Mais je me suis rendu compte que les Béninois c'est déjà exceptionnel. Vraiment, j'ai mangé le, le, le, le mangé le piron, j'ai mangé le piron, j'ai mangé la viande grillée avec le piment, les oignons. C'était un fantastique moment que j'ai passé à Cotonou. C'était, voilà, je suis, j'ai hâte, j'ai hâte de revenir au Bénin parce que c'était un moment, c'était un moment c'est un moment extraordinaire, c'est un moment extraordinaire, leader Kayouni. Les Béninois sont vraiment sympathiques. Vraiment, au Bénin, je, moi, je me souviens quand je partais, on me disait, non, fais attention aux Béninois parce que, parce que, parce que, mais je suis arrivé, mais c'était juste merveilleux, quoi. C'est des gens comme nous, c'est des gens sympathiques, c'est des chrétiens, c'est des gens qui ont, qui ont la crainte de Dieu. C'est des gens qui ont la crainte de Dieu, c'est des gens qui, qui sont, qui sont euh, euh, euh, très sociables, c'est des personnes qui sont... Voilà, c'est des êtres humains, c'est des, des gens comme tout le monde. voilà. Et, et, et c'est des gens sympathiques, c'est des gens ouverts, c'est des gens... J'ai trouvé des jeunes là-bas ambitieux avec qui on échangeait, avec qui on discutait, on, on se comprenait. J'ai rencontré euh, euh, une dame là-bas qui est, qui est docteur chargée des cours dans une université là-bas. J'ai échangé avec beaucoup de personnes. J'ai visité de très beaux endroits. j'ai visité de très beaux endroits. Je suis allé manger à, à Cotonou dans un restaurant camerounais, dans un restaurant camerounais, euh, là-bas au Bénin. J'étais très content de voir, de trouver un restaurant camerounais à, à Cotonou. C'était voilà, des moments, c'était des moments exceptionnels. Je souhaite vraiment revenir, je souhaite revenir au Bénin, je souhaite revenir à, à Cotonou. Je souhaite revisiter un peu toutes ces villes à Parakou, euh, toutes ces villes, vraiment, on m'a cité certaines villes-là euh, très, très intéressantes que je devrais euh, visiter. Vraiment, c'était un très, très, un très, très bon séjour que j'ai passé là-bas. J'ai passé pratiquement... Waouh, waouh, waouh, j'ai eu. Euh, j'ai eu une. <rire> j'ai une perte de réseau. J'ai eu une perte de réseau là et j'ai perdu, perdu complètement le réseau. Edwige, bonsoir. Et merci d'être là ce soir encore. Voilà. Euh, voilà, super. Donc, il est. Euh, Attendez un instant, on va. Je pense qu'on va commencer notre. Voilà, on va commencer notre présentation de ce soir. Mais je vous reste ce soir, très cher, vous qui êtes là. Bonsoir, bonsoir Laura, bonsoir. Voilà. Bonsoir, bonsoir, bonsoir à vous tous. Bonsoir très cher. Merci encore d'avoir répondu présent à, cette, à, ce, à ce traditionnel rendez-vous dominical. Parce que oui, c'est une fois tous les mercredis à partir de 20h ici au Cameroun. 20h Cameroun, ça fait 19h au Bénin, si je ne me trompe pas. Euh, ou alors, je pense qu'on a la même heure avec le Bénin, si je me trompe pas. Et voilà, c'est toujours un plaisir pour moi de vous retrouver euh, durant ce moment d'échange, de formation et d'information sur ce merveilleux projet MLC Ingénierie. Ça fait bientôt deux ans que nous sommes fidèles à ce programme, que nous sommes fidèles à ce moment d'échange. Et si nous sommes fidèles, c'est parce que nous voyons quelque chose, c'est parce que nous croyons en ce projet et notre fidélité vise partager avec l'Afrique tout entière, avec la jeunesse, avec le monde, avec les investisseurs, avec les visionnaires, avec les courageux, avec tous ceux-là qui sont soucieux de se bâtir. Un futur, un avenir, une fortune, une solution, un héritage financier pour eux et pour leur famille. De partager donc avec ceux-là la bonne nouvelle de ce projet MLC Ingénierie, c'est toujours un plaisir pour nous de vous avoir. C travaillez actuellement pour vous assurer des lendemains meilleurs sur le plan financier. Quelle est la solution sur laquelle vous travaillez actuellement pour vous assurer une meilleure phase de... de de, de meilleures facilités financières dans l'avenir C'est une question que j'ai envie de vous poser parce que cette question, nous devons tous nous la poser. Chacun de nous devrait, à un moment ou à un autre de sa vie, se dire, OK, qu'est-ce que je fais aujourd'hui pour que demain soit plus facile, pour que demain soit plus tard, pour que demain soit plus fructueux, soit plus prolifique financièrement. Et à cette question, beaucoup répondent toujours par l'investissement. L'investissement est la clé. L'investissement est la solution. L'investissement est le meilleur plan que vous pouvez avoir aujourd'hui pour que demain, soit meilleur. Et pour cela, j'ai envie de vous faire écouter un homme, c'est un Africain d'origine congolaise qui est connu, qui est réputé en Afrique et dans le monde pour ses exploits sportifs, mais qui depuis sa requête sportive internationale a décidé de partager avec lui, de partager avec nous des réflexions des idées, des avis, à mon avis, qui sont dignes d'être écoutés, parce qu'elles sont pleines de sagesse. Très cher, prenez ces deux minutes, prenons ensemble ces deux minutes pour écouter Zach Mekwassa sur une recommandation, sur un conseil qu'il nous donne. Et après, je voudrais vous parler, je voudrais rebondir sur ce qu'il a dit pour vous dire c'est important que vous ayez une solution. C'est important que vous mettiez en place aujourd'hui un vrai programme, un vrai projet, que vous preniez une bonne décision pour vos avenir. Écoutez Zach ça, écoutons-le ensemble. Vous ferez de l'argent, beaucoup d'argent comme ça Écoutez, beaucoup de gens se font de l'argent sur Internet, même avec des téléphones. Il y a beaucoup de moyens de le faire. Beaucoup de gens se font de l'argent en achetant des parts, des... enfin, on... il faut s'informer. La chose la plus importante dans la vie, c'est l'information. Il ne suffit pas d'aller sur Internet pour regarder ce qui se passe sur Facebook ou Instagram. Il y a beaucoup d'éléments, beaucoup de choses à apprendre sur Internet. Comment gérer l'argent Comment investir son argent hein? Les stocks, vous pouvez en avoir où Les parts, des entreprises, on peut en acheter. Pour ceux qui vivent un... Et de l'argent, beaucoup d'argent comme ça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 Voilà, nous dit la chose la plus importante dans la vie, c'est l'information. L'information. Parce que oui, je vous ai question. Quelle est la solution sur laquelle vous travaillez actuellement demain mais meilleur financièrement? Vous êtes... La différence que c'est dit, Actuellement, je n'ai rien, je ne mets rien en place, je n'ai encore rien mis. Et celui qui dit, voilà le projet sur lequel je travaille, voilà la solution sur laquelle je travaille, vous allez voir que la différence entre ces deux personnes se trouve principalement ou alors prioritairement ou alors premièrement sur l'information. Il y a un qui a l'information, il y a l'autre qui n'en a pas. Exact. mais quoi ça nous dit avoir l'information est quelque chose de capital parce que l'information que vous avez et que vous saisissez peut complètement changer votre futur, peut complètement changer votre avenir, peut complètement changer votre vie. Parce que oui, aujourd'hui, avec Internet, il est plus facile d'avoir l'information. J'ai pas envie de dire, aujourd'hui, avec Internet, aucune information n'est cachée. Aucune. Avec Internet, vous êtes capable de tout savoir, de tout connaître. Vous êtes capable de vérifier tout. Et c'est ce que Zach ça nous dit dans cette vidéo. Il nous dit, avec Internet aujourd'hui, vous avez accès à l'information. Avec Internet aujourd'hui, vous avez accès aux solutions, aux questions que vous vous posez. Avec Internet aujourd'hui, vous avez les réponses à tous les problèmes que vous avez, y compris ce problème, celui de se bâtir un véritable futur financier. Surtout ce problème, celui de réussir à mettre en place une véritable stratégie de, de, de, de santé financière. Avec Internet, vous pouvez le faire. Et il va plus loin. Il vous dit qu'avec Internet, vous pouvez acheter des stocks les Anglais appellent « stock option ».« Stock option ». Les francophones, dans une certaine mesure, appellent ça les « pas d'investissement ». Et vous avez vu que dans cette vidéo, il en parle deux fois. Zach Mekwasa est un, est un sportif africain, mais international. Il a fait de la boxe pendant très longtemps à l'international. Donc, quand il vous parle des stock options, il sait de quoi il parle. Quand il vous parle des actions, des parts d'investissement, il sait de quoi il parle. Et quand il a dit ça, je me suis rappelé d'un ami qui m'avait appelé depuis les U.S.C. Il me dit, « Victor, je vois que tu fais dans les métiers en ligne. Je vois que tu fais dans les activités en ligne. Je vois que tu fais dans certains investissements en ligne. Je te conseille vivement d'acheter les parts d'investissement des entreprises. » Parce qu'ici, aux USC, quand tu entends que quelqu'un est riche, ce n'est pas qu'il a euh, un gros compte en banque, non. Quand tu entends que quelqu'un est riche, c'est qu'il a des parts d'investissement qui ont pris de la valeur. Et en quelques jours, en quelques semaines, en quelques mois, en quelques années, il est capable, avec les parts d'investissement, de se faire beaucoup d'argent. Et c'est ça que Zach mais quoi, ça nous dit ce soir. Il nous dit qu avec, que ce que vous avez besoin pour bâtir vos cabinets financiers c'est l'information. Il nous dit que ce dont vous avez besoin pour avoir l'information c'est d'internet. Et troisièmement, il nous dit cette courte vidéo que sur internet il y a une information qui s'y trouve, c'est que vous pouvez acheter des parts d'investissement et que c'est avec ça que vous pouvez c'est l'une des solutions que vous pouvez, qui peut vous aider à faire un meilleur parler deux fois parce que c'est très de vidéo, de moins d'une minute Wow, manifestement, ce soir, j'ai un gros défi de connexion ici au Cameroun. C'est juste incroyable euh, le défi de connexion que j'ai. Vous avez rendu, vous, vous êtes rendu compte que ça fait plus d'une minute là que je me suis euh, que je me suis je me suis j'ai perdu la connexion. Merci d'être resté, merci d'être resté euh, d'être resté connecté. C'est ça les aléas du direct. C'est ça aussi les réalités de la connexion internet dans. Dans nos, dans nos pays africains. Ce n'est pas très stable. Et on va faire avec. Je ne vais pas être très long ce soir parce que ce soir, vous savez, il y a des soirs comme ça où j'ai juste envie de parler à quelqu'un. Je ne sais pas à qui je parle parmi vous parce que quand je regarde, je vois en ligne qu'il y a certaines personnes, ce sont des, des, des convaincus. Je n'ai plus besoin de les prêcher quoi que ce soit. Mais euh, au moment où j'avais envie... Ce soir, de vous présenter le projet, quelque chose me dit, parle à quelqu'un, interpelle quelqu'un sur est-ce qu'il a une solution, est-ce qu'il a un projet sur lequel il compte, sur lequel il espère développer, bâtir un meilleur avenir financier. Voilà. Donc, ce soir, c'est de ça qu'il est question. Et avec cette, et avec cette vidéo, et avec cette vidéo de Zach Bekwassa, j'ai juste envie de vous demander quelle est votre solution. Parce que oui, quand Zach Bekwassa vous dit vous pouvez acheter des parts d'investissement, j'ai envie de vous dire ce soir, vous ne pouvez plus acheter des parts d'investissement de Facebook. Vous ne pouvez plus acheter des parts d'investissement de Amazon. Vous ne pouvez plus acheter des parts d'investissement de Microsoft. Vous ne pouvez plus acheter des parts d'investissement de toutes ces grandes entreprises que vous connaissez et dont vous utilisez les produits. OK, je vous ai cité des entreprises à l'international, mais il y en a aussi dans vos pays les plus connus, dans presque tous les pays. Il y a Orange, il y a MTN, il y a Celtel, il y a toutes ces grosses entreprises là de brasserie qui sont dans la voie alimentaire. Toutes ces grosses entreprises que vous connaissez aujourd'hui qui sont solides, qui sont rentables, qui sont prospères, vous ne pouvez plus les acheter. En fait, quand je dis que vous ne pouvez plus, parce que les parts d'investissement de ces entreprises sont devenues aujourd'hui hyper coûteuses. Elles coûtent très cher pour les Africains moyens comme nous. Elles coûtent énormément cher. Ça fait qu'il n'est plus évident aujourd'hui pour vous de les acheter, pour nous de les acheter. Mais ce que vous devez savoir, c'est que avant qu'elle ne soit chère, comme vous les connaissez aujourd'hui, avant qu'elle ne soit chère, tel que vous les connaissez aujourd'hui, c'est des pas d'investissement qui, a des cela encore, bon, 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans, valaient pinote. Elles ne coûtaient rien. Mais aujourd'hui, ces parts valent de l'or. Et ce qui, il y a de cela cinq ans, il y a de cela 20 ans, avaient eu le réflexe, avaient eu la vision, avaient eu la sagesse, avaient eu le courage, parce que oui, je sais que c'est une histoire de courage. Il y a eu tellement d'arnaques en Afrique, mais pas seulement en Afrique, dans le monde, il y a eu tellement d'arnaques. Oui, pas seulement des arnaques. Il y a eu tellement de projets qui étaient de bonnes idées, mais qui ont échoué. Les gens ont perdu de l'argent. Oui, je suis conscient. C'est pour ça que je dis, ceux qui ont eu le courage à cette époque-là de pouvoir dire, je prends le risque, parce que c'est une histoire de risque. C'est un risque qu'on prend. Ceux qui ont pris le risque, ceux qui ont eu le courage d'acheter des parts d'investissement de ces entreprises, 20 ans plus tard, 15 ans plus tard, 10 ans plus tard, 5 ans plus tard, aujourd'hui rendent grâce à Dieu pour ce risque qu'ils ont pris aujourd'hui ils, ils se sont mis à l'abri financièrement tout à l'heure, je, je pense c'était tout à l'heure, oui ce matin dans un forum, je voyais des gens échanger sur l'action de Facebook qui est passée aujourd'hui à Meta cette action de Facebook il y a de cela 20 ans ou 15 ans en arrière 15-20 ans en arrière valait moins d'un dollar, valait moins de, moins de 300 francs. Mais aujourd'hui, cette action vaut plus de, plus de, plus de 5 5000 francs. Est-ce que vous vous rendez compte Plus de 5000 francs, là où elle valait, il cela 15 ans. Quelqu'un va me dire, mais quand je regarde les noms, je suis convaincu qu'il n'y a pas en ligne quelqu'un qui a plus de 50 ans. Je suis convaincu que parmi vous, il n'y a pas quelqu'un qui a plus de 50 ans. Je suis même convaincu que parmi vous en ligne, si on regarde bien la moyenne d'âge, c'est peut-être 25 ans, c'est peut-être 30 ans. Peut-être 30 ans, prenons même 30 ans, prenons même 35 ans. Dans 15 ans, vous aurez 50 ans. Dans 15 ans, vous aurez 55 ans, ans, vous aurez 60 ans pour certains d'entre vous. Vous n'aurez plus de force. Mais c'est à 60 ans que vous serez fragile parce que vous n'aurez plus de force physiquement. Vous allez commencer à subir certaines maladies. Vos enfants seront grands, ils vont faire certaines écoles. Vous aurez besoin d'argent. Vous aurez besoin de voyager. Vous aurez besoin d'avoir de, de, de, de, une retraite paisible. Oui, c'est à ce moment-là que vous aurez plus que besoin d'argent. La question, c'est... Qu'est-ce que vous êtes en train de faire aujourd'hui? Quel est le risque que vous êtes en train de prendre aujourd'hui pour que dans 15 ans, 20 ans, vous soyez heureux, vous soyez plus à l'aise, vous soyez mieux financièrement? Zach, mais quoi ça vous dit? Achetez les parts d'investissement. Et ce soir, moi, je vais vous dire, achetez les parts d'investissement du projet MLC Engineering. Achetez les parts d'investissement du projet MLC Engineering. Parce qu'aujourd'hui, ces parts ne valent rien. Et une part ne vaut même pas 10 francs. Est-ce que vous vous rendez compte? Une part ne coûte même pas, même pas 100 francs. Et je vous donne rendez-vous, très cher, vous qui êtes en ligne ce soir. Je vous donne rendez-vous dans 5 ans. Je vous donne rendez-vous dans 10 ans. Je vous donne rendez-vous dans 15 ans. Je vous donne rendez-vous dans 20 ans. Oui, parce que je préfère vous donner de longs rendez-vous. Parce que les, les, les, les... il est possible que d'ici deux ans, d'ici trois ans, on commence déjà à jouir du fruit de nos investissements dans ce projet. Mais non, non, non. Les Africains, ils, ils, vont, mieux, ils vont mieux nous préparer à du long terme. Parce que oui, ça, c'est un projet du long terme. S'il y a parmi vous quelqu'un qui aime les projets du Am comme on dit au Cameroun, c'est-à-dire les projets de demain demain là qui rapportent demain. Vraiment, je ne suis pas sûr que vous soyez au bon endroit. Pardon, gagnez du temps, allez vous occuper d'autre chose. Laissez-moi parler avec des gens qui sont visionnaires, avec des gens qui sont intelligents, avec des gens qui comprennent que ce que c'est que être actionnaire d'une entreprise, avec des gens visionnaires, avec des gens courageux, avec des gens qui aiment le risque. Si vous savez que vous n'aimez pas le risque laisser quitter, pardon, il faut quitter là. Il faut quitter, vous nous laissez. Moi, je veux parler à des gens qui savent que pour gagner, il faut prendre le risque. Parce que je ne suis pas là pour vous dire que sur un projet où vous allez dormir, non, il y a un risque, il y a un risque. Mais voilà quelqu'un qui a en train de me dire, là, le risque, c'est partout dans la vie. Il n'y a aucun business qui n'a pas de risque. Même quand vous prenez votre argent pour aller mettre dans une banque, il y a un risque que cette banque ferme. Même si vous prenez vos argent, vous partez maigre sous le lit, il y a un risque que la maison brûle, que les souris mangent. Donc la vie est un risque. Je parle à ceux qui ont compris ça, que la vie en elle-même est un risque. C'est à cela que je parle. Pour le dire, prenez le risque de faire confiance à ce projet. Prenez le risque d'avoir un million de parts d'investissement dans ce projet. S'il vous plaît, prenez le risque d'avoir même un million de parts ce projet. Parce que, en vérité, en vérité, ce projet, en prenant le risque d'avoir un million de parts, et pour avoir un million de parts, ce n'est pas compliqué. Il vous suffit d'acheter, le de, de souscrire au paquet de 1500 dollars. Il vous, il vous suffit de souscrire au package de 1500 dollars en 30 mensualités, et de payer tous les mois, tous les mois seulement 50 dollars. Seulement 50 dollars tous les mois. Tous les mois, 50 dollars, ce n'est que 45 000 francs CFA. Pendant 30 mois, c'est-à-dire moins de 3 ans, 2 ans et quelques mois, chaque mois, vous dites que j'épargne, j'égarde, j'investis quelque part, je construis ma plantation, parce que moi, j'appelle ce projet la plantation de cacao. Le champ de cacao. Vous, vous êtes les Africains, vous aimez tous le champ. J'appelle ce projet le champ de cacao. Et vous savez qu'un champ de cacao, pour le bâtir, pour le construire, il vous faut au moins 5 ans. Même si vous avez les implants améliorés, il vous faut au moins trois ans et demi, voire quatre ans. On sait que les premières productions ne sont pas intéressantes. Donc, vos champs de cacao, pour vraiment en jouer, il vous faut au moins 7 ans. Dites-vous que vous avez vos cruchons de cacao. Achetez au moins un million de parts. Parce que les un million de parts que vous achetez aujourd'hui, pensez à vos enfants. Dites-vous, j'achète ça pour ma fille dans trois ans, dans cinq ans, dans dix ans. Pensez, donc dans dix ans. Ce projet sera là, dans dix ans, il sera là. Vous qui vous dites, que mais est-ce que dans dix ans, qu'est-ce qui nous prouve que ce projet sera encore là? Si vous ne croyez pas, pardon, il faut quitter. Si vous n'êtes pas sûr, si vous n'êtes pas convaincu, pardonnez, il faut quitter. Vous nous laissez avec ceux qui sont courageux. Parce qu'à la tête de ce, de ce projet, il y a un monsieur qu'on appelle Ivan Saltanov. Je l'ai rencontré de mes yeux à Moscou. C'est quelqu'un qui est connu dans le monde de l'entrepreneuriat en Russie. C'est quelqu'un qui a déjà bâti des entreprises. Il a construit l'entreprise qu'on appelle My Capital. C'est un fonds d'investissement russe. Il a construit l'entreprise qu'on appelle Slag Group. C'est un c'est une grosse structure financière euh, euh, euh, euh, euh, européenne qui soutient de nombreux projets en Russie et un peu partout dans le monde. C'est quelqu'un de connu, c'est quelqu'un de crédible, c'est quelqu'un de solide, c'est quelqu'un qui a l'expérience, c'est quelqu'un de compétent. Je l'ai rencontré physiquement, j'ai échangé avec lui. Et il m'a dit, je suis là, je veux faire quelque chose, je veux apporter ma part de contribution, je veux continuer à créer des entreprises solides, rentables pour tout le monde entier. Dans 5 ans, dans 10 ans, quand vos enfants seront clairs, quand, quand vous vous serez vieux, ce projet va vous aider. Prenez le risque, 1500 dollars, épargnez, c'est un risque, oui, je sais, c'est un risque, mais prenez ce risque pour vous assurer une meilleure santé financière. Prenez ce risque. Prenez ce risque. Parce que qui ne risque rien n'a rien. Avec un paquet de 1500 dollars, vous payez, vous souscrivez pour 30 mois. Les plus visionnaires parmi vous vont souscrire pour 15 mois ou pour 10 mois. Et les plus grands visionnaires parmi vous vont prendre le paquet de 2000 dollars, de 3000 dollars, de 5000 dollars. Et se dire, je bâtis mon avenir financier. Parce que c'est le même raisonnement que les gens qui ont acheté les parts de Facebook il y a de cela 15 ans, 20 ans. Les gens qui ont acheté les parts de Amazon, les parts de Microsoft, les parts d'Alibaba, les parts de Samsung, les parts de iPhone, les parts de tous ces grosses entreprises, eux aussi ont levé les fonds comme ça par le financement participatif. Mais vous, vous n'aviez pas l'information. Vous n'aviez pas l'information. Mais ce soir, je suis là pour vous dire, vous avez l'information. Le projet MLC Engineering est une société russe qui voudrait créer et mettre sur le marché un prototype de surveillance continue de la glycémie, c'est-à-dire un capteur qui va permettre à, à ceux qui sont malades de diabète de pouvoir contrôler de manière permanente leur glycémie, leur taux de sucre dans le sang. Ce capteur-là, il veut construire un centre d'ingénierie, une usine de développement de solutions médicales, d'outils médicaux qui vont aider dans plusieurs maladies. Le premier projet sur lequel ils sont en train de travailler, c'est ce capteur de glycémie. Mais ce ne sera pas le seul. Il y aura d'autres projets. Et ils se sont concentrés dessus parce que le diabète est un problème mondial. Il y a près d'un milliard, j'ai envie de dire comme ça, près d'un milliard de malades confirmé et potentiel de diabète dans le monde. C'est un marché immense, c'est un marché grand. Et dans ce marché, il y a déjà des concurrents. Mais l'offre des concurrents est différente, n'est pas aussi compétitive. Les concurrents offrent des instruments de contrôle périodiques et qui coûtent cher. Notre prototype, notre capteur, c'est un capteur qui surveille de manière continue. Et c'est un capteur qui est accessible c'est un capteur qui va envoyer des informations sur vos téléphones. Donc, c'est un capteur pratique. C'est un capteur accessible à tout. Il sera trois fois plus moins cher que ce que nos concurrents ouvrent. Donc, vous comprenez qu'il y a une vraie idée commerciale derrière. Il y a une vraie, un vrai projet. Il y a une vraie opportunité commerciale. Et c'est un marché énorme sur lesquels les entreprises qui aujourd'hui opèrent sur ces marchés n'arrivent pas à satisfaire la demande. N'arrivent même pas à satisfaire 10% du marché. Donc, ce n'est pas un marché qui est saturé. C'est un marché où on ne va pas aller chercher les clients. C'est les clients qui vont nous chercher. C'est les clients qui vont nous chercher. Et ce n'est pas le seul projet. Il y aura d'autres projets qui vont être développés dans cet écosystème. Je vous en prie. Faites tout pour avoir au moins 1 million de parts d'investissement. Faites tout. Si vous pouvez avoir 5 millions, ayez 5 millions. Si vous pouvez avoir 10 millions de parts, ayez 10 millions. Parce qu'en vérité, il y a 10 milliards de parts d'investissement qui sont mises en vente, 10 milliards de parts. Si dans les 10 milliards, vous avez seulement 1 million, c'est déjà bien. Mais si vous pouvez avoir 5 millions, 10 millions de parts, s'il vous plaît, prenez ce risque pour l'amour de votre vieillesse. Pensez à vous dans 10 ans, dans 15 ans, pensez à vous. Pensez à vos enfants. Pensez à vos enfants, pensez à vous. Pensez à, vos, à, à votre femme, pensez à votre mari quand vous serez à votre vieux âge. Pourquoi est-ce que nous, les Africains, quand nous sommes à notre vieux âge, on doit aller au village Pourquoi nous aussi, on ne peut pas faire comme les Européens Quand on est à notre vieux âge, on prend notre femme, on, prend notre, on commence à se balader dans le monde. Parce que pour se balader dans le monde, pour voyager un peu partout, il vous faut l'argent. Il vous faut l'argent. C'est maintenant que vous bâtissez votre avenir financier. Ayez au moins un million. Pourquoi pas deux millions Pourquoi pas cinq millions dans ce projet Parce que ce projet vous donne la possibilité aujourd'hui d'acheter une part d'investissement à 0,001$, c'est-à-dire à moins de 10 francs. Pour que d'ici 3 ans, d'ici 5 ans, d'ici 10 ans, non, disons d'ici 10 ans, d'ici 10 ans, écoutez-moi, vous achetez à 1$ à moins de, de 10 francs, pour que d'ici 10 ans, vous puissiez revendre, ça c'est pour ceux qui, veulent, qui vous veulent revendre leur investissement, à 700 francs au moins. Ou alors pour ceux qui vous réjouissent des dividendes. Parce que vous allez devenir, en achetant les parts d'investissement, vous devenez actionnaire, vous devenez copropriétaire de cette entreprise. Et chaque année, chaque fois que l'entreprise va générer des bénéfices, elle va repartir 50% de ses bénéfices entre ses actionnaires et vous allez avoir des dividendes. Est-ce que vous connaissez les dividendes que les actionnaires de Apple gagnent actuellement, une entreprise technologique comme la Nouvelle? Est-ce que vous connaissez les, les, les, les, les dividendes que les actionnaires de Microsoft, une entreprise technologique comme la nôtre, gagnent actuellement, après 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans d'activité S'il vous plaît, prenez le risque, chers Africains. Je sais que vous n'aimez pas prendre le risque. Je sais que l'Africain la, la, aime la prudence, mais c'est pour ça qu'on est toujours pauvre, parce qu'on ne veut pas prendre le risque. On ne veut pas prendre le risque. Prenez le risque d'avoir au moins un million de parts. Parce qu'avec ce projet, son potentiel de croissance est important. Son potentiel de croissance est grand. Il est immense, il est énorme. Il est immense, il est énorme. Écoutez, Ivan Saltanov a fait les prévisions pour seulement un million de clients. Un, il dit que s'il a seulement un million de clients, les marges que l'on se fait sont phénoménales. Mais je suis resté, je me suis dit, mais comment c'est possible, un million seulement, alors qu'il y a un milliard de malades, s'il y avait 1 million, on peut générer d'aussi importantes marges. Quand sera-t-il si on a 2 millions, si on a 3 millions, si on a 5 millions, si on a 10 millions? Et il m'a dit que Victor, les 1 million de clients là, je peux les avoir en Russie, à Moscou seulement, là où tu nous vois là. Je peux les avoir à Moscou dès que la, le centre est construit, dès que l'application le, le capteur, je peux les avoir à Moscou sans même sortir de la Russie, à Moscou seulement. Mais imagine, que toi, tu commences à vendre cette application au Cameroun. Imagine que tel autre commence à vendre au Bénin, que tel autre commence à vendre. Parce que oui, aujourd'hui, vous êtes investisseur, mais leader, K.O.D., tu, tu peux devenir un redistributeur de ce capteur dans ton pays. Tu pourras demain après demain vendre être un distributeur. Écoutez, moi, en tant que partenaire national, je serai dans la shortlist de ceux qui vont redistribuer cette application, pas seulement au Cameroun, mais un peu partout en Afrique. Un peu partout en Afrique. Il me dit, Victor, toi, tu vas vendre ça au Cameroun. L'autre va vendre au Bénin. L'autre va vendre en France. L'autre va vendre en Chine. L'autre va vendre au Japon. Imagine qu'en 2, 3, 4, 5, 10 ans, on arrive à 10 millions de clients. On arrive à 50 millions de clients. Imagine ce qu'on va générer comme gain. Quand j'ai vu ça, j'ai dit, wow, je veux prendre le risque. Je prends le risque. Je veux Je veux rentrer dans ce projet. Oui, c'est un risque. Ça peut marcher. Ça peut échouer. Je perds mon argent. Oui, je sais. Je, ça peut échouer. Je perds mon argent. Mais je veux prendre le risque. Je veux oser prendre le risque. Et c'est pour ça que ce soir, je suis là. Kate, bonsoir Kate. Langry, bonsoir. Thompson, bonsoir, merci d'être là. Fitz, bonsoir. Emma, content de savoir que tu es là. Dieu, bonsoir, content de savoir que tu es là. Donc, c'est pour vous dire, ce soir, prenez le risque d'être parmi les investisseurs de ce projet. Prenez le risque. Prenez le risque d'avoir un pack. Prenez même le pack de 1000 dollars. Mais je dis, ça, ça ne sert à rien de prendre le pack de 1 000 pour payer 50 alors que vous pouvez prendre le pack de 1 500 et vous payez les mêmes 50 mais en compte mensualité. Et ça vous donne plus d'un million. C'est vrai que ça, c'est les packs, c'est les prix de l'étape 2. Nous sommes déjà à l'étape 3. Donc, c'est un nombre de pas un peu, un peu plus inférieur. Mercredi prochain, je vais vous donner la nouvelle grille. Mercredi prochain, je vais vous donner la grille de l'étape 2. Mais c'est certainement à 1 100 000 ou à 1 200 000 euh, pas pour un pack de 1500 dollars que vous payerez en 30 tranches. Donc, vous voyez que la compagnie vous donne la possibilité de payer en mensualité. Maintenant, vous pouvez être rapide. Vous payez deux fois mensualité. Mais s'il vous plaît, vous qui êtes là ce soir, Kate, toi qui es là ce soir, quelqu'un a voulu que tu écoutes cette information. Quelqu'un a voulu que tu reçoives cette information. L'information, c'est ce qui change la vie maintenant avoir l'information c'est une chose mais la saisie ça n'est une autre et c'est dans, dans le fait de saisir l'information que la différence se produit Emma est-ce que tu as déjà engagé ton pack de 1 million de parts pourquoi même 1 million de parts pourquoi ne pas te dire je veux prendre 2 millions de parts, je veux prendre 3 millions ou 5 millions de parts pourquoi pas pourquoi pas pourquoi pas parce que ce projet, il est solide, il est vrai, il va créer vite. Demain, euh, c'est quand C'est demain, oui, je pense. Demain, nous avons un formidable webinaire avec Ivan Saltanov. S'il vous plaît, s'il vous plaît, écoutez-moi, écoutez-moi, je vous en prie. Demain, il y a un webinaire avec Ivan Saltanov. Si vous doutez de ce projet, je vous en prie, venez lui poser des questions demain venez lui poser vous-même les questions demain, il sera en ligne il va tout vous expliquer il va tout vous expliquer il va tout répondre à toutes vos questions ne manquez pas le webinaire de demain aujourd'hui là, je vais m'arrêter là je ne vais pas beaucoup, beaucoup bavarder parce que il y a des jours où il ne faut pas beaucoup bavarder il faut dire deux, trois mots celui qui a compris, compris, celui qui n'a pas compris c'est pas grave, il va comprendre un peu plus tard mais ce que je voulais vous dire c'est que comme disait Zach, mais quoi ça dans la vidéo ci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 de cette entreprise, s'il vous plaît, prenez le risque, c'est un risque. Il n'y a pas de garantie, mais la garantie que moi j'ai sur ce projet, c'est son fondateur, c'est la vision, c'est le marché. Et je crois, je suis certain que ceux qui vont prendre le risque ne vont pas le regretter dans les années qui arrivent. Merci beaucoup de m'avoir écouté. Si vous avez des questions, je veux les prendre. S'il vous plaît, c'est le moment de poser des questions. Je m'avais vous donner la possibilité d'ouvrir vos micros et de poser vos questions. Si vous avez une question, ouvrez votre micro, posez votre question. On en a pour cinq minutes et après quoi, ce sera terminé pour aujourd'hui. Demain, le patron, le fondateur, lui-même va vous expliquer le projet. Il va vous expliquer. Venez vous connecter. La bouche la plus officielle va vous expliquer. Oui, il y a quelqu'un qui a levé la main. Ouvre le micro, leader Kayode. Ouvre ton micro et tu poses ta question. Merci. Oh, vraiment, merci beaucoup, et leader, leader Victor. C'est avec beaucoup de chaleur que nous vous suivons depuis le Bénin. Et je te souviens d'ailleurs que je ne suis pas le seul leader en place. On est deux là en train de suivre. C'est vraiment bien. C'est vraiment formidable. Et Ma question est, est relative au back office. En fait, j'ai mon leader qui m'a parrainé au niveau de Solar Group, mais oui. quand je rentre dans mon back-office, on m'a dit que c'est lui qui est mon manager. Je n'ai pas compris, donc il y a eu un peu de confusion à ce niveau pour moi. Oui. Autre chose, moi, j'avais déjà acheté les tokens Holo que je dois changer, hein, que je dois changer, que je dois pouvoir utiliser pour acheter mon pack. Mais je n'ai toujours pas pu. J'ai parlé avec euh, euh, la championne leader Barbara plusieurs fois je crois que le temps matériel lui a fait défaut au point où il ne m'a pas répondu. Voilà ma question. Oui, en fait, lorsque euh, l'entreprise a, a migré de Holo vers MLC, ou alors non, lorsque, euh, euh, comment je vais dire, Ivan Saltanov partait de Solar Group, il a conclu un accord avec les, ses, ses confrères de Solar Group pour dire, puisque c'est lui qui a bâti le, le, le, le back-office de Solar Group, il souhaite avoir un certain nombre de privilèges. Donc, du coup, il est parti avec le portefeuille, il y a eu une migration, bref, je vous explique brièvement, mais c'était encore un peu plus profond, un peu plus structuré que ça à l'époque. Donc, donc, du coup, là, donc, tous ceux qui étaient sur Solar Group sont revenus avec leur entreprise, surtout ceux qui étaient déjà sur le projet OLO et en même temps sur Solar Group ont donc porté leurs membres qui étaient sur la groupe. Donc, ça, il y a eu une mutation. C'est pour ça que ce votre parrain qui était à sur la est aujourd'hui votre parrain sur MLC. Donc, c'est ce, ce changement, c'est cette mutation-là. On était d'ailleurs tous contents parce que ça facilitait la, la tâche à tout le monde. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que oui, lorsque l'entreprise a, a a muté donc, de holo vers MLC, tous ceux qui avaient des packs holo ont vu leur, euh, leur pack holo être transformé en pack MLC. C'est vrai, maintenant, il y avait quelques manipulations en termes de réinitialisation des accès pour accéder au back-office de MLC, mais tous ceux qui avaient des parts, des, des, des, des tokens holo, ces tokens holo ont été transformés en parts MLC. Et cela fait que beaucoup de personnes ont bénéficié énormément de parts, de parts euh, MLC grâce à ces tokens holo. Euh, grâce à ces tokens Holo. Donc voilà un peu ce qui s'est passé. Et en principe, euh, vous pouvez, vos parts, vos tokens Holo sont en part MLC dans le forum. après ce qu'il y a eu un problème particulier, il y a eu une situation particulière, mais vos tokens MLC, vos tokens Holo sont en part MLC dans votre back office, autant pour moi. Dans votre back office, c'est là, c'est disponible, vous pouvez les voir et vous pouvez en profiter. Maintenant, ce que je vous conseille, c'est qu'on est à l'étape 3. Vraiment, ne perdez plus le temps. Prenez votre pack MLC et continuez à le payer progressivement, quel que vous aurez continué à faire si vous étiez encore sur Holo. Donc voilà un peu. Merci beaucoup, c'est gentil. C'est très bon. Merci. Merci beaucoup. Quelqu'un d'autre a une question? Edwige, est-ce que c'est clair pour vous? Vous pouvez ouvrir le micro. Hein? Emma, est-ce que c'est clair pour toi? Bonsoir à mon frère Géléon depuis euh, depuis la Norvège. Merci d'être encore là, très chers frères et amis, Un grand investisseur devant l'éternel, qui en gros, euh, de gros, je pense que lui, il aura au moins même, même 20 millions, même 30 millions de parts d'investissement dans ce projet. C'est quelqu'un qui est, qui est très, très visionnaire, très courageux et malgré tout, il est toujours debout et il croit, il espère. Languille, est-ce que c'est clair? Thompson, est-ce que c'est clair? Ok, Edwige, je me confirme que c'est bon. Merci beaucoup, Thompson. Merci beaucoup, Edige, merci à vous. Thompson, est-ce que c'est clair pour vous? Oui, j'ai une question, bonsoir. Bonsoir, Thompson. Alors, moi, je suis branché depuis Montréal, Canada. Fantastique. Et la question est la suivante, c'est dans quel pays que ce projet-là va être réalisé? Alors, le projet va être construit à Moscou, en Russie. Lorsque j'ai échangé avec Ivan Satanov en, en, en août dernier, lorsque j'étais en Russie, il nous a dit, il va construire le sacre d'ingénierie à Moscou. Donc, maintenant, il est encore en train de négocier l'espace, le terrain. Donc, on saura d'ici quelques semaines, d'ici quelques semaines, on saura, on aura l'information de l'endroit exact à Moscou où le sacre le va être construit. D'accord, merci. Merci beaucoup, Thompson. Merci. Merci de nous suivre depuis Montréal au Canada. Je suis, euh, je suis flatté vraiment de savoir qu'on a on a des auditeurs, on a des membres de ce côté-là. Merci beaucoup la là dit que c'est clair. Donc voilà. Pour rejoindre le projet, c'est simple, vous avez besoin d'un lien. Celui qui vous a invité à cette présentation a un lien par lequel vous pouvez rejoindre le projet. Une fois que le lien est, vous avez souscrit au lien, vous avez euh, à remplir vos informations puis recharger votre compte avec dollars par soit par carte bancaire pour ceux qui sont en Europe soit par euh, crypto-monnaie pour ceux qui ont plus de facilité même en Afrique et vous pouvez aller dans votre back-office acheter votre acheter votre pack Donc, mais sachez que vous avez la possibilité d'avoir un cadeau la compagnie offre à tous les membres la possibilité d'offrir un cadeau de 100 parts d'investissement aux nouveaux au nouveau membres. Donc, si vous êtes nouveau, si vous n'êtes pas encore dans le projet, s'il vous plaît, rapprochez-vous de celui qui vous a invité à ce webinaire. Il va vous permettre de bénéficier de 100 parts. Vous savez, 100 parts, quelqu'un va me dire, ce n'est rien. c'est rien, mais c'est quelque chose. Et ça vous permet au moins d'expérimenter le projet. Ça vous permet au moins de découvrir le projet et... Voilà, de pouvoir en profiter. Donc voilà, s'il n'y a plus de questions, je m'en vais vous dire merci. Merci beaucoup, Thompson, depuis euh, Montréal au Canada de nous suivre. Je sais qu'actuellement, il doit être euh, 17 h hein, environ, 17 heures ou, euh, ou peut-être 15 heures. Bref, je sais qu'on a 6 heures de décalage avec, euh, avec euh, le Canada. Merci l'Angleterre d'avoir été là. Merci à mon frère, Gédéon, depuis la Norvège, qui est toujours fidèle à nos programmes. Le leader Kayode et son confrère avec qui vous êtes en train de regarder. Bonsoir à vous depuis Cotonou. Merci Emma, merci Philippe, merci Nyans. Merci à vous tous d'avoir été là. C'est tous les mercredis à 20h au Cameroun. Nous sommes connectés. On est comme ça depuis deux ans. Je vous rassure que je serai toujours là. Je serai encore là sur les deux, les trois, les quatre, les cinq, les dix prochaines années. Aussi longtemps que cette compagnie m'a donné cette responsabilité, je veux bosser auprès de ce monsieur, je veux faire prospérer ce projet, je veux travailler sur ce projet afin que dans 5 ans, dans 10 ans, dans 15 ans, je sois de ceux qui seront fiers de dire c'est grâce à moi que ce projet s'est développé. J'aimerais être avec vous tous et qu'on se dise… Et qu'on se rappelle à ce moment-là, dans 15, on va se rappeler que lorsqu'on faisait la présentation de ce projet, on n'était que trois en ligne, on n'était que 5 en ligne, on n'était que 10 en ligne, parce que dans un an, dans deux ans, dans trois ans, la salle sera pleine. Il y aura 100 personnes, il y aura 500 personnes, il y aura 1000 mais on se souviendra que c'est nous qui avons été les pionniers. C'est nous qui avons pris le risque. C'est nous qui avons annoncé le message à, tout, à toute l'humanité. Et ce, et ce que je fais là, je ne suis pas le seul à le faire. Il y a d'autres confrères qui le font en Afrique. Il y a d'autres prophètes qui font des présentations en Europe. Et j'ai envie de vous dire, nous recherchons actuellement des partenaires. Je recherche actuellement des partenaires avec eux, euh, euh, euh, sur, sur l'Europe. Donc, si ce projet vous tente... Regardez contact, on peut voir, je peux voir avec vous comment faire en sorte qu'auprès de la compagnie, vous puissiez être un représentant officiel, un partenaire officiel, connu comme le représentant de la compagnie dans son pays. Et il y a quelques avantages associés à ce, à ce statut-là. Vous avez quelques gains supplémentaires financièrement, mais en plus de ça, vous avez une position primordiale. Dans la représentation commerciale, c'est-à-dire demain après-demain, lorsqu'il faudra vendre ces capteurs, c'est par vous que la compagnie va passer pour vendre ces capteurs dans votre pays. Et je vous ai dit, c'est le premier, ce ne sera pas le seul. Il y aura d'autres projets à imaginer. Aujourd'hui, ça n'a l'air de rien. Aujourd'hui, c'est insignifiant. Mais s'il vous plaît, je vous donne rendez-vous dans cinq ans. Vous me direz, Victor nous avait parlé, mais on n'a pas compris. Merci à vous tous. Ciao, ciao. Bonne soirée. Que Dieu bénisse, vous bénisse et bénisse toutes vos familles. Et à mercredi prochain, ou alors à demain, à demain, pour écouter notre fondateur et lui poser toutes les questions, pour être à jour. Il va nous parler des perspectives, il va nous parler des nouveautés, il va nous donner énormément d'exclusivité, énormément d'informations. S'il vous plaît, restez dans les forums. Vous aurez l'information dans les forums. Merci. Ciao, ciao. Bonsoir à tous. Et à mercredi prochain, lorsqu'il sera 20h. Ciao, ciao. Bonsoir.